Je sais pas pourquoi ça va être ça va être voilà quoi ça va être ça va être grandiose. Je sais pas pourquoi on va voir on va voir ensemble. Que bon, c'est un duel que j'ai gagné. Et on va découvrir ensemble les cartes qu'il avait. Alors oui, excusez-moi, voilà, il y avait une mise à jour à faire. Oui. replay. Voilà, c'est ça en plus J'avais pas prévu qu'il y avait la mise en terre. là il va activer le monde des toons puis la coupe des as donc c'est moi qui vais gagner je vais piocher deux cartes ensuite il va activer une carte et il perd, 2000 points de vie. il perd 2500 points de vie alors je sais pas pourquoi Cela c'est payé 1000 fois de en deux ça 7 cartes. Ça, c'est quoi Je tiens. D'accord, ok. Là, votre Artiste, d'accord, ok. Coup de poing, d'accord. et du d'accord, ok. Il restait 1500 points de vie. <messante> J'ai fait une mixte. Euh, voilà, une mixte. Voilà, comme vous direz, euh, Pirata. Et je l'ai gagné. Voilà, avec un petit Et quand une il m'a mis même Allez, on a le temps de se faire un petit. Euh... Non, ça sera pour une autre vidéo. Alors, qui j'ai... Est... Ah, il y a Blade qui est connecté. Mais voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Je sais que les épisodes de Master Duel vous plaisent assez parce que c'est le, les vidéos qui font le plus de vues en ce moment. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, euh, j'en referai euh, environ une fois par semaine. Voilà, tranquille. Hein. Une fois par semaine, un petit épisode comme ça, tranquille. Euh, oui, je voulais vous dire que sur euh, la boîte que j'ai le vin. Ça sera uniquement à la vente, voilà, tout simplement. Tout simplement parce que il faut que et paypal tout simplement. Allez sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous avez liké cette vidéo, que vous avez la partager sur Facebook et sur Twitter. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la vidéo Allez, ciao tout le monde. I feel